Donc je me présente, je suis Alexandre, je fais partie de Emera. Emera, c'est un accélérateur de start-up et on a euh, trois lieux de coworking qui sont aussi des espaces événementiels où on propose une multitude de services pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, Eméra est principalement basé à Bordeaux. Euh, néanmoins, on, a, on aimerait bien se développer euh, en région Nouvelle-Aquitaine pour l'instant. Eméra a été créé en 2016 par quatre entrepreneurs bordelais qui sont partis d'un constat, c'est qu'il y avait un manque d'accompagnement des jeunes entreprises innovantes. De fait, ils ont décidé de créer un programme d'accompagnement qui est composé de mentorat, euh, d'avantages négociés, de réseaux euh, et on va dire de visibilité. On a aussi constaté qu'il y avait un manque d'offres de, de bureaux à destination de ces jeunes entreprises. Et du coup, on a décidé de, passer le, le, de, de gérer le bureau comme un abonnement. On va dire que les deux premières années, on a eu un petit espace de coworking de 800m2 avec une dizaine d'entreprises qui étaient accompagnées. Et puis, on a eu l'opportunité de déménager dans une ancienne usine d'embouteillage à Bordeaux qui était un lieu clairement unique, qu'on a entièrement rénové pour installer 200 postes de travail, trois espaces événementiels et euh, un très joli toit terrasse donc on voit on rencontre toutes les startups, tous les tous les investisseurs potentiels des business angels ou d'autres entrepreneurs ici on va dire qu'Emera c'est un vrai lieu de passage voilà Lorsqu'on a justement déménagé dans la Hall Mérin, on a un petit peu passé un cap. Il a fallu qu'on se structure davantage sur la partie commerciale, mais aussi sur la partie collaboratif et enfin sur la partie facturation, puisque auparavant nous étudions un outil qui était moins adapté à nos activités et on se retrouvait un petit peu limité par tout ce qu'on voulait faire. Celle-ci, ça faisait partie des solutions qu'on regardait attentivement parce que dans l'écosystème startup, on avait entendu justement les bienfaits de cet outil. Ce sont aussi des, des, des voisins Rochley. C'est un outil qui est très facile à prendre en main, particulièrement ergonomique, facile à utiliser et très collaboratif. La majorité de nos, nos prestations sont, on va dire, sur étagère et dès qu'on a un nouveau prospect ou un nouveau client, on peut très facilement réutiliser l'existant ou en tout cas tout ce qu'on a fait par le passé. Et ça aujourd'hui, c'est une vraie force. La signature électronique aussi est assez, assez utile, mais bah surtout créer une base de données clients avec le bon contact identifié. Ma DAF, c'est exactement. Qui relancer. Il y a aussi une autre partie, c'est toute la partie data visualisation euh, qui pour nous est essentielle, notamment quand on prépare des business plans, des prévisions financières. Pour nous c'est essentiel, on a besoin de réactivité, on a besoin d'agilité. C'était les deux raisons principales pour lesquelles on utilise celle-ci et on continue à l'utiliser.